On a choisi euh, de partir vivre en camion, et ça, ça c'est en fait euh, la, la pierre euh, clé qui nous permet à la fois d'aller rencontrer plein de gens tout le temps, partout, euh, sans être fixé à un endroit où on revient tout le temps, euh, et en même temps qui nous donne une liberté de dingue parce qu'on n'a pas de loyer. Ce loyer qui, à mon avis, est la, chose, euh, la, la plus grosse charge qui empêche la liberté. Depuis, je me suis rendu compte qu'il y avait euh, plein de manières d'obtenir de la nourriture qui ne sont pas une, manière seule et unique, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire que du, de la récup de, de ce qui a été jeté dans des supermarchés, mais il y a aussi la possibilité d'aller récupérer dans les champs, dans, auprès des producteurs qui l'acceptent, ce qu'ils n'ont pas pu récolter pour X raisons, parce que la commande n'a pas été honorée, etc. Du glanage dans la nature, parce qu'il y a énormément de plantes comestibles dans la nature,